Alors, pour euh, définir ce qu'est un impact positif, il y a plusieurs étapes à respecter. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Impact Ratings, nous, on, on walk the talk, c'est-à-dire qu'on s'applique à, qu à nous-mêmes ce qu'on va regarder chez les entreprises que nous évaluons et que nous notons. Donc, nous avons réalisé depuis trois ans maintenant notre propre théorie du changement, qui est un outil de mesure d'impact qui permet d'identifier quelles sont les activités que nous déployons, donc vente de produits, services, activités de formation, etc. Quels sont leurs outputs à court terme et quels vont être leurs outcomes et impacts à long terme. Donc, on a déjà réalisé cet objectif-là, ce travail-là de théorie du changement. Une fois qu'on a établi cette théorie du changement, on en a fait le lien avec les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et leurs 169 sous-objectifs, les targets. Eh bien, nous, chez Impact, en tant qu'entreprise à mission, entreprise certifiée Bicorp, nous répondons à l'objectif de développement durable numéro 17 qui est partenariat pour l'atteinte des objectifs de développement durable puisque chacun de nos produits, services, chacune de nos activités contribue à favoriser l'essor de l'économie d'impact.